Les effets négatifs du corona vous dérangent Suivez en direct chaque samedi et chaque dimanche, 9h-10h, sur YouTube. Le message qui guérit. Oui. Le message qui guérit est une série de messages sélectionnés et préparés pour vous aider à surmonter les effets négatifs du coronavirus. Ce moment de reconfort spirituel est possible grâce à Pasteur Jean-Sauveur Jean-Baptiste, oui. pasteur Le Fab Sud. Depuis le Canada, Pasteur David Faustin, pasteur Tyronnier Yvon Emmanuel, depuis les États-Unis et depuis notre Haïti chérie. Pasteur Maxime Guépierre, pasteur Faudestima et Pasteur Visionel Deméro. Avec la parole de ces hommes de Dieu, vous serez capable de vaincre le Covid-19. Soyez branchés, branchés, branchés.